Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo parce que je vais euh, vous proposer un nouveau format euh, que je vais appeler le portrait du mois pendant le, la vidéo pendant laquelle j'ai envie d'inviter eh des personnes inspirantes euh, qui vont vous permettre eh euh, d'avoir envie de débloquer euh, vos langues, de vous lancer dans des projets fous de voyager bref de ne plus vous limiter à cause des langues et aujourd'hui eh bien euh, on démarre avec Ulysse Hubin qui s'est lancé alors attention on démarre avec du très très lourd qui s'est lancé sans challenge à travers le monde pour démontrer que tout peut s'apprendre alors, ces défis tournent autour du voyage, de l'apprentissage, des langues, du développement personnel, des capacités physiques, etc. Et vous savez à quel point on est fan des défis ici au sein du Marathon des Langues. Et euh, du coup, eh bien, on partage la même vision avec Ulysse et que oui, tout peut s'apprendre même si vous pensez être nul à un moment donné et même si c'est par exemple l'anglais et c'est un peu notre, notre sujet de prédilection ici, que ça bloque, que vous avez testé plein de trucs, que vous êtes sur le point d'abandonner, et bien non, ne lâchez rien, vous allez voir dans cette vidéo que vous êtes vraiment capable de tout apprendre et l'anglais en fait euh, bien sûr partie et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder justement la conférence, parler anglais en six mois et pas en dix ans, le lien est juste, juste en dessous de cette vidéo, euh, si vous êtes peut-être comme mes élèves ou alors comme moi à l'école qui était nul en anglais, j'avais dit 6 sur 20 c'était un enfer et que vous avez gardé un ancrage négatif depuis l'école je peux vous dire que les langues ce n'est pas un talent tout le monde peut apprendre et ma mission c'est de démontrer que oui euh, vous pouvez devenir polyglotte si vous le souhaitez, bref <rire> j'arrête de parler, on retrouve tout de suite Ulysse pour parler de cette 100 challenges alors, je suis super heureuse, Ulysse, de faire cette interview avec toi. Merci déjà d'avoir accepté cette, euh, cette invitation pour le portrait de moi. Ben, merci pour l'invitation, surtout. C'est gentil. Et, euh, pour moi, c'était hyper important de faire euh, cette interview avec toi parce qu'on on partage totalement la même vision de l'apprentissage. Euh, que... Oui, ben, ben, déjà, euh, merci. Tu mets la pression. Non, relax. Mais, euh, <rire> non, non, les 100 ben, les challenge, l'idée, c'est... Au début, je le faisais justement pour montrer que tout peut s'apprendre. Tu as raison. Après, j'ai compris que ma quête était même un peu plus vaste que ça, euh, que je le faisais pour dépasser mes propres barrières mentales, que je voulais affronter mes peurs, apprendre qui j'étais. Donc, ouais, donc cette quête, voilà, c'est pour dépasser mes barrières mentales, apprendre à me connaître. Je le fais pour moi. Euh, L'externalité positive, c'est tous les gens qui suivent et qui viennent me soutenir et qui me donnent énormément de force là-dessus. Là Mais euh, ce n'était pas ma motivation première. Et, euh, et oui, le, le premier sujet qui m'avait vraiment intéressé, c'était ça, c'était les capacités du cerveau, c'est comprendre comment on peut, on peut mémoriser des grandes quantités d'informations, comment on peut débloquer un peu nos capacités. Et, et dès le premier challenge, d'ailleurs, je été rendu compte qu à, à quel point enfin, on peut faire des trucs de fou euh, et, euh, et ce n'est pas à l'école qu'on nous a appris ça, ce n'est pas à l'école qu'on nous a appris à apprendre et à, et à être ambitieux. Et, euh, et maintenant, bah, j'en ai fait mon métier et je, je ça évolue un petit peu plus là où avant j'étais très centré sur l'apprentissage de nouvelles compétences. Maintenant, je suis beaucoup plus côté aventure, exploration. Euh, tu vois, je te disais tout à l'heure, là, je vais partir traverser le Sahara dans deux semaines avec des Bédouins. Ben voilà, C'est un peu plus ça maintenant ma vie. Mais euh, il mais y a toujours ce côté, aller se confronter à ses peurs et, euh, et aller dans de nouveaux environnements, s'adapter, euh, etc. Et là, ça fait euh, 40 challenges, genre un peu plus d'un an et demi, et il me reste une, voilà, une 60 à peu près. Trop bien. Et du coup, comment tu t'organises comment tu, comment tu définis tes défis Est-ce que tu t'es fait une liste, par exemple, de, de tes rêves, de, des choses qui te challenge euh, Comment mmh. tu as défini et où est-ce que ça vient au fur et à mesure La créativité appelle la créativité, le voyage amène d'autres idées ouais. <rire> J'ai plein de listes, en fait. J'ai... Euh, quand j'avais débuté mon introspection, j'avais fait une première liste qui s'appelait Expérience YouTube, mais que j'avais mis un peu de côté. Je l'ai retrouvée enfin, un an plus tard, je crois. Et il y avait dedans déjà 67 idées de, de, de choses à vivre, à documenter. Euh, et dans le titre, j'avais marqué YouTube. Je ne savais pas pourquoi. C'est peut-être peut générationnel. Euh, peut-être que c'était évident pour moi que j'allais faire ça sur YouTube. Mais euh, voilà, après j'en ai d'autres. J'ai une liste d'idées avec plein de toutes les recommandations de, de mes abonnés aussi, qui m'envoient des messages, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. J'ai euh, une bucket list avec je sais pas, 150 trucs à l'intérieur. Mais en fait, euh, je m'enferme très peu là-dedans. Je ne les, les suis pas beaucoup et c'est très souvent à l'instinct, à ce que j'ai envie de faire dans l'instant présent, à mes voyages, je vagabonde beaucoup. J'ai une vie très chaotique, je n'ai plus de maison. Je, je, je me balade en permanence et ça m'inspire. Et Je rencontre des gens et d'un coup, je me retrouve dans des, dans des situations où je me dis, allez, c'est parti, on va aller faire tel challenge. Donc voilà, là, en ce moment, c'est plus comme ça, je marche beaucoup au feeling et, et, euh, et rien n'est jamais vraiment prévu généralement, je ne sais pas trop ce que je vais faire le mois d'après. C'est passionnant, j'adore cette vie dans le moment présent, il n'y a rien de tel. Pour l'introspection, c'est cool. L'univers t'amène ce dont tu as besoin au bon moment, quoi. tu ne respectes pas ouais, la Oui, c'est vrai. Il y a le côté un peu frustrant de, de toujours devoir se réinventer parce que tu ne suis pas un plan qui est déterminé, tu vois, il faut toujours bah, réorganiser la logistique, bouger, être en mouvement. Mais, euh, mais moi, je m'épanouis bien là-dedans, et, euh, et tant que j'ai l'énergie, en tout cas, je vais le faire. Quoi. Mmh. Après, rien n'est définitif, hein. si à un moment tu as envie de te poser, euh, parce que c'est effectivement, ça doit être épuisant d'être en mouvement en permanence, et à la fois euh, tellement euh, nourrissant. Euh, mmh. Mais du coup, tu disais, aujourd'hui, c'est ta manière de vivre tes défis, mais est-ce qu'au début, tu, euh, tu disais que ça a un peu évolué dans ta manière de, de voir les choses Comment tu les vivais justement Est-ce que tu prenais des défis de toi qui te faisaient peur Et euh, Parce que ça me fait penser à cette, à cette phrase du euh, « la, la peur est une boussole ». Moi, j'ai un peu je fonctionne un peu comme ça à dire bah, « ok, ça me fait peur, c'est qu'il faut que j'y aille » et c'est ça qui va me faire passer mes ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, as suivi ou je ne sais pas comment c'était au début bah, Au début, je n'avais pas vraiment peur. J'avais peut-être des a priori sur les challenges, par exemple les 1000 décimales de pi, je pensais que ça me prendrait, je sais pas, une dizaine de jours, et après j'ai fait une conférence sur le thème apprendre à apprendre, j'avais fait une expérience où je demandais aux gens, d'après vous, ça prend combien de temps de mémoriser 1000 décimales de pi si vous deviez le faire là demain, euh, et les gens me donnaient des réponses entre 14 jours et un an, quoi, et... Euh... Et avais, une fois, j'avais fait la moyenne, et la moyenne, c'était 137 jours. Donc, je me suis dit, waouh, en fait, il y a un décalage hallucinant entre ce que pensent les gens et, et ce, sont, ce dont ils sont vraiment capables, ça avait juste… Parce que moi, dans les trois jours, je passais peut-être un jour et demi à construire des outils mentaux, et un jour et demi à vraiment mémoriser des, décim des décimales de pi. Mais après, j'avais tous les outils, je, ça allait trop vite, j'en faisais 100 par heure, si tu veux. Et, euh, et donc, ouais, ça a un peu évolué dans le fait que mes premiers challenges m'ont appris à ne plus avoir d'a priori, à ne plus imaginer ce qui allait arriver, et juste me dire, OK, vas-y, et tu verras bien, en fait. Et du coup, j'ai de moins en moins peur maintenant. Alors, je toujours... ça m'arrive, tu vois, d'être me dire, OK, là, je vais aller euh, vivre deux jours dans les catacombes, ou je vais aller survivre une semaine dans la jungle, ou je vais plonger à 30 mètres en apnée. Euh, forcément, j'y a... pense un peu, j'essaie de visualiser un petit peu. Mais j'essaie de me rassurer, de dire, je vais être avec des experts, de toute façon, je vais pas être lâché comme ça, je vais apprendre, je vais y aller à mon rythme. Et euh, je vais pas… j'aime pas trop, moi, par exemple, l'idée la... de sortir de sa zone de confort. Mm. Je trouve que ça… Je trouve que si tu sors de ta zone de confort, tu vas là où tu n'as pas à aller, tu vas être malheureux, tu vas te sentir mal, etc. J'aime plutôt l'idée d'élargir sa zone de confort, d'aller dans, dans cette limite, tu sais, là où tu es plus ou moins inconfortable, mais tu as quand même un pied dedans. Et c'est ce qu'on appelle la learning zone, d'ailleurs, c'est un peu la, la zone d'apprentissage. C'est là où vraiment tu développes des choses. Parce que si tu vas là où tu n'as rien à faire, en fait, tu n'apprends rien, tu es juste frustré et tu vas juste arrêter, et tu vas abandonner. Euh, donc, j'essaie je voilà. de ne pas sortir vraiment de ma zone de confort, de me dire jusqu'où je peux aller, quelles sont mes limites, et eh bien je vais là. Et là, j'ai un peu peur, mais euh, voilà, la peur est ma maison, c'est là où je me sens bien, c'est pas non plus une peur qui me terrifie, c'est une peur qui me stimule. Et, euh... Donc voilà, j'aime bien euh, « La peur est une boussole », je connaissais pas. Je connaissais « La peur est ma maison », qui est une phrase de Mike je crois. Et, euh... Mais je suis d'accord avec toi, si c'est une bonne peur, en fait, je pense que les peurs sont bonnes, la seule peur qui n'est pas bonne, c'est la peur de la peur. Voilà. Mmh. Oui, parce que c'est paralysant et c'est super ce que tu, euh, tu partages, je ne voyais pas ça comme ça la learning zone, moi je, je le voyais comme, euh, c'est ce que j'expliquais encore ce matin il me coachait, c'est qu'en fait l'idée c'est pas, euh, tu vois moi j'accompagne des élèves pour parler anglais, et enfin pour débloquer l'oral surtout parce que c'est des personnes qui pour elles c'est impossible de parler anglais, il y a un blocage qui est là depuis très très longtemps, et ce euh, bah, serait facile de leur dire, bah, vas-y, parle avec un natif et puis voilà, tu vas débloquer. Sauf que non, en fait, tu arrives dans la honte, justement, dans oui, la zone d'inconfort, comme tu dis. Euh, et là, c'est paralysant. Ça va juste, pour moi, l'image que je donne, à chaque fois, on ne va pas te pousser du pont euh, sans, sans élastique. Parce que là, ça va faire l'effet inverse. L'idée, oui. c'est vraiment d'y aller graduellement et de tomber dans cette learning zone. Et tu vois, l'émotion que je vois à chaque fois, c'est, euh, tu sais, tu as, as le stress qui est là, mais tu as le petit rire. Ah <rire> tu' entre euh... l'enthousiasme et la peur et là tu sais que tu es dans le mix parfait d'émotions pour te lancer donc c'est passionnant ce que tu me ce que tu partages c'est trop bien Il y a un truc que je, que je voulais sur lequel je voulais revenir aussi c'est que tu disais tu, euh, tu disais tout à l'heure maintenant tu as moins peur et ça c'est passionnant que tu nous dis ça aussi parce que la peur ça fonctionne comme un muscle plus tu vas te confronter à tes peurs, et moins ça va être. Euh, moins ça va faire peur et plus tu vas t'habituer à ça. C'est pour ça que nous, on s'appelle le marathon des langues. C'est comme le sport. Mmh. Au début, tu vas, tu vas courir, tu vas avoir plein de courbatures, ça va être l'enfer. Et plus tu vas pratiquer et plus tes muscles sont habitués à ça. Et moi, ma vision un peu de, de, de la peur, c'est ça. Est-ce que c'est -ce est un fait. truc moi, Je ne pense pas que tu as plus peur en fait. Euh, je pense juste que tu l'acceptes beaucoup mieux. Mmh. Parce que la peur, elle est toujours là. Si quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un fou furieux ou un psychopathe ou un. Tu vois euh, mais euh... Enfin, c'est bon signe d'avoir peur, c'est quelque chose de positif. Euh, c'est juste que plus tu t'entraînes à être face à tes peurs et, et mieux tu les acceptes et plus tu vas, tu, tu, tu, tu fuis plus en fait, tu avances quoi. Je pense que c'est plutôt ça, euh, mais je, je suis assez d'accord avec toi, c'est quelque chose qui s'entraîne. Et, et euh, mais en fait, ce qui s'entraîne, c'est ton, c'est ta relation avec la peur plus que le fait de plus avoir peur, à mon avis. Et du coup, pour revenir là sur, tes, euh, sur tes challenges, d'apprendre euh, par exemple tes 1000 décimales de pions de trois jours, alors est-ce que tu as une mémoire euh, hyper développée Est-ce que tu as un. Enfin, pas une... du tout. Bon fait, mais <rire> mais Parce que souvent, je, je vois cette croyance limitante de dire non, mais je n'ai pas de mémoire, ce n'est pas pour moi. Donc, ah euh... ouais, non, non. Si je suis nul en mémoire. J'oublie je, je, tout le temps mon code de carte bleue. Je ne retiens pas les numéros de téléphone. J'oublie la moitié des prénoms. Euh... Euh, mais ça, c'est n'est même pas tant lié à la mémoire, c'est lié à à L'intention que tu mets à ta concentration, est-ce que tu es focalisé dessus ou pas? En fait, on a tous plus ou moins la même mémoire. C'est juste en fait, on a tous un cerveau. C'est juste est -ce, dans quelle langue est-ce que tu parles à ton cerveau? Moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre la langue dans laquelle je devais parler à mon cerveau pour qu'il comprenne vraiment. Et euh, c'est un peu comme si, ouais, te, es, voilà, tu, tu prends ta LV2 espagnol. là, euh, tu as pris huit au bac et puis tu essaies de, de parler dans cette langue à toi-même et puis tu comprends la moitié des trucs. Du coup, tu, tu, ré, tu révises puis tu apprends mal, etc. Et euh, donc, non, en fait, j'ai juste appris à, à dialoguer avec moi-même, à comprendre comment ça va fonctionner, à me créer des images mentales. Je me suis intéressé à, à, aux techniques de mémorisation, aux tables de rappel, aux tables PAO, aux palais mentaux, etc. Et, euh, et je me suis construit des outils et avec les bons outils, en fait, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, dans ma conférence, les gens qui me disent « c'est impossible » et tout, je dis « ok, vas-y, on va faire un petit test. En une minute, je vais t'apprendre, ou en deux minutes, là, je vais t'apprendre les 20 premières décimales de pied, tu vas les réciter. » Et tu vois, les gens le font, c'est ouf. je leur apprends en, en, je sais pas, en, ouais, en deux minutes aussi, à réciter l'alphabet à l'envers euh, rapidement, et des trucs comme ça. Et les gens, ils hallucinent. Tu vois alors que si je te dis, ouais, je peux réciter l'alphabet à l'envers en moins de trois secondes, les gens me regardent et me font, c'est impossible. C'est pas possible. Et euh, alors qu'en fait, si, c'est très, très simple. Euh, donc voilà. Et après, j'ai appliqué ces, ces outils pour. Euh, plein de choses tu vois pour mémoriser toutes les toutes les capitales tous les drapeaux tout ce machin et c'est devenu hyper simple en fait euh, et tout le monde en est capable mais 100% des gens là il y a, ya vraiment mais peu importe même ton peu importe ton niveau d'éducation ou quoi que ce soit si tu as juste les bons outils si tu comprends comment ton cerveau fonctionne tu peux mémoriser de grandes grandes quantités d'informations tu peux faire plein de choses tu peux t'en servir dans tous les domaines que ce soit tes études ou euh, retenir un numéro de téléphone en soirée par exemple ça peut être utile <rire> ouais non mais carrément parce que moi les gens me disent ah, ça sert à quoi de mémoriser mes décimales de depuis je les ai baffés pour mémoriser les décimales je m'en fous d'ailleurs je les ai oubliés les décimales j'en ai rien à foutre quoi c'est vraiment pour comprendre les outils quoi mais c'est ça ouais. c'est exactement ça Attends, merci de, de dire ça parce qu'effectivement euh... Encore une fois, la, le problème, c'est la méthode. Ce n'est pas euh, nous qui avons un problème à dire non, je suis nul, etc. Tout ça, c encore une fois, c'est des croyances. Et tu vois, ouais. tu, et typiquement, quand tu nous dis que tu poses la question et qu'ils te répondent, bah non, c'est impossible. Déjà, les gens se limitent eux-mêmes en se disant, ce n'est pas possible. Donc, ouais. si tu te limites toi-même, bah, forcément, tu ne trouveras pas la solution derrière. Et, euh, et c'est qu'une question d'outils. Et effectivement, hier, je, je partage une métaphore qui est très nulle, mais qui est très imagée. C'est si tu essaies de creuser une piscine avec une fourchette, alors oui, tu vas y arriver sauf que ça va te prendre 100 ans, ouais, euh, ça. alors que si tu as les bons <rire> outils, bah, forcément, ce sera beaucoup plus rapide. Exactement. C'est marrant ce que tu es un peu impossible. Je me souviens d'une question avec un journaliste qui avait la liste de mes challenges. Et tu vois, j'ai fait des trucs qui, qui, moi, me paraissent beaucoup plus fous que certains, tu vois, entre survie dans la jungle, ouais, la, la stèle Maya ou la plongée en apnée ou l'immersion dans l'eau gelée ou quoi, où moi, ça me demandait beaucoup d'efforts. Mm -hmm. Et là, le journaliste est resté bloqué sur le fait que je pouvais réciter l'alphabet à l'envers en moins de trois secondes et il me disait mais ça c'est pas possible et tout ça et du coup je lui ai fait une démo en live et je lui ai appris à rester à la faible à l'envers et il l'a lucidé tu vois <rire> et je lui ai dit tu vois je... enfin, il avait vraiment bloqué sur le truc le plus simple euh, parce que pour lui c'était pas, ouais, pas dans, son, dans son référentiel de, de choses euh, concevables quoi mm. enfin bref c'est une petite anecdote euh, voilà, qui me fait toujours marrer c'est fou parce qu'en plus, on a accès à toutes ces ressources. Il y a plein de livres qui en parlent. Enfin, maintenant, en plus, on a accès à YouTube. Il y a 50 000 vidéos sur le sujet. Et dès qu'à partir du moment où on s'autorise à se dire qu'il y a peut-être une solution, on trouve forcément des outils, des outils pour le faire. Donc, c'est trop bien. OK. Et, euh, et du coup, est -ce que, moi, j'aimerais bien parler un petit peu de tes voyages parce que je sais que ça passionne toujours un peu mon audience. Ouais. Euh, J'ai... Je ne sais pas par où commencer, j'ai tellement de questions et je ne veux pas que ça dure trois heures. Ouais, okay. ouais, super. <rire> si, donc toi, tu parles... Ouais, super. Donc toi, tu parles quelques langues déjà. Tu m'as dit, tu parles anglais. Ouais, je parle français, anglais, espagnol, je me débrouille. Et puis après, je baragouine deux trois mots de russe et les basiques de, tu vois, un peu d'arabe, un peu de swahili, un peu de... Ça dépend des pays où je vais. Après, j'oublie vite, mais je réapprends vite quand, quand je reviens. Quoi. Hmm, ok. Et si tu euh, ne parlais pas ces langues Mm -hmm. Comment euh, tu est-ce que tu peux imaginer comment ce serait passé tes, tes défis? Est-ce que euh, du coup, est-ce que tu as déjà pensé à ça, avoir à non, tel point ouais. la langue pourrait être une barrière à, à ta réalisation Je ne pense pas que ce soit une grosse barrière, dans le sens où tu trouves toujours une manière de se développer. Moi, j'ai mon grand-père, euh, par alliance, qui, euh, qui est un explorateur, qui a, qui a voyagé partout. Euh, Enfin, il a fait des grandes traversées, il a traversé la route 66 à pied, il a, travers... il a fait la route de la Soie à pied, il a traversé la Laponie à pied. Enfin, voilà, un vrai fou furieux. Et il ne parle pas un mot d'anglais, tu vois, rien. Et en fait, il m'a dit, je me suis toujours débrouillé pour me faire comprendre avec les locaux. Quand ils me voient marcher comme ça, ils m'invitent chez eux, on finit par manger. On ne se comprend pas, on ne se parle même pas parfois, mais... mais avec un sourire, tu vois, ça passe. Mmh. Et euh, moi, c'est plus... plus facile déjà de parler anglais. Ah, une fois que tu parles anglais, ça, ça, ça simplifie quand même beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas une barrière, juste tu te rajoutes des, compl des, des, des complications, c'est toujours un peu plus difficile. Mais, euh, mais oui, tu parles français, anglais, euh, déjà tu te débrouilles à peu près plus ou moins partout. Et euh, si tu te rajoutes une troisième langue comme l'espagnol, bah, voilà, dans la plupart des, des zones du globe, déjà, euh, tu es plutôt à l'aise. Peut-être un peu moins en Asie, mais bon. Après, c'est rigolo aussi d'aller en Asie et de ne pas trop parler les langues et d'arriver à se débrouiller. Moi, ça me fait marrer. Ouais, ça te fait marrer parce que tu sais que tu as déjà le bagage de l'anglais et de l'espagnol et que ça facilite, euh, ça facilite les choses. Mais oui, ça, tu... je ne le vis pas comme quelque chose de, de, de contraignant ou de stressant ou quoi, tu vois. Dès que j'arrive dans un pays, même si je ne parle pas, euh, j'étais au Kyrgyzstan, d'une fois, euh, on ne se comprenait pas, tu vois, mais c'était marrant. Puis tu as toujours Google Trad au pire du pire. Enfin, ça va, tu vois, il y a toujours un moyen. Tu vas arriver là où tu dois arriver. Et, et, et voilà, ça fait partie de l'aventure aussi un petit peu, je trouve. Mm. Mais oui, je suis tellement d'accord. On se débrouille toujours, mais au final, c'est tellement plus facile. Moi, c'est ma vision, c'est tellement plus facile quand tu parles la langue. Oui, c'est sûr. C'est plus facile et en plus, moi, c'est surtout ça qui m'a... C'est ce pourquoi j'adore parler plusieurs langues et apprendre une nouvelle langue, c'est la connexion à l'autre, en fait. Ça, c'est vrai. C'est pas juste parler pour parler, c'est que tu vas capter des nuances de la culture, des locaux t'aurais pas mmh. capté sans la langue. Et ça, je trouve que tu perds tellement une grosse partie de ton voyage. C'est tu sais, rien qu'on dit tout le temps, les discussions avec les, les taxis drivers. Ouais, <rire> non, non là, carrément. C'est ouf, tu apprends tellement de choses sur rien que sur ces trajets. Et ça, c'est pas un stéréotype, quoi. Non, ça, c'est vrai, ouais, à fond. C est, c est, c est, moi, j'adore les, les le premier taxi, quand tu arrives, tu sors de l'aéroport, que le mec te drive et qui te raconte plein de trucs, ça, j'aime trop. Et, euh, et ouais, je, moi, j'avais appris l'espagnol comme ça. Hein. Enfin, J'ai fait je ne sais pas combien d'années d'espagnol au collège lycée je, je savais juste dire, bonjour, je m'appelle Ulysse, une bière s'il vous plaît, quoi, en sortant. J'ai pris huit au bac, euh, j'étais nul, enfin, voilà. Et j'ai vraiment appris quand je suis allé passer du temps tout seul en Amérique latine. J'ai rencontré un groupe de, de, de gens, de Chiliens, en fait, qui m'ont intégré dans leur groupe de potes. Ils m'invitaient à toute leur soirée, etc. Et du coup, là, j'étais en mode espagnol 100%. J'ai appris à fond et après, je, voilà, je vivais avec eux en mode espagnol, quoi. Alors, je ne parlais pas très bien, mais, euh, mais j'étais un peu dans leur vie et je et euh, ça reste de très très bons souvenirs euh, mmh. que j'ai ouais, mais souvent c'est ça, quand tu, quand tu poses la question c'est quoi tes meilleurs souvenirs de voyage c'est souvent des, des moments en fait que tu as partagé avec les gens mmh. euh, ouais là, carrément c'est super et tu vois malgré que tu ne parlais pas parfaitement comme tu dis, ça ne t'a pas empêché de vivre l'expérience et c'est ça hein, que j'essaie vraiment d'enseigner de, de, au travers du marathon des langues, c'est que Arrêtons d'essayer d'être parfait, c'est une barrière, déjà une barrière mentale avant même de commencer ouais. à franchir la première marche. Les gens ils sont contents quand tu leur parles Il oui. y a qu'un français pour se foutre la gueule d'un autre français qui parle anglais. Tu vas parler à un anglophone, tu, tu... Enfin, même si tu fais plein de fautes ou le mec il est en mode il hallucine quoi. Tu vois, t as, t as... T essaies de faire l'effort de parler dans sa langue, les gens sont trop contents. C'est comme quand nous on rencontre un étranger qui fait l'effort de parler en français, on trouve ça trop mignon quoi. Donc euh... donc ouais ouais, c'est vraiment une barrière qu'on a vis-à-vis -vis des autres parce qu'on nous-mêmes, à l'école, on se foutait de la gueule de nos potes euh, qui avaient des accents flingués en anglais, tu vois. Mais, euh, mais maintenant, on n'est plus à l'école, on est dans, dans le monde réel et c'est autre chose, quoi. Mmh. C'est ça. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est tellement ça. Et est-ce que tu aurais, euh, j'aime bien ce genre d'histoire, une galère à nous raconter euh, de voyage Un truc qui t'est arrivé, puis au final, bah, ça te fait un souvenir, quoi J'en ai tellement dégâchés. <rire> je je T'as la journée ou pas <rire> J'en ai plein. Attends, il faut que je choisisse une. Euh... J'ai une... Euh... Je sais pas. Je te laisse choisir entre... Euh... On va faire un enfin, sondage. Je te laisse choisir entre Kyrgyzstan et Tanzanie. Voilà. Tu peux choisir entre les deux pays. Je te raconte une anecdote. Allez, Tanzanie. Tanzanie Alors Ça, c'était pendant, le... euh, la... pendant le Covid. Moi, j'étais là-bas à un moment donné. Et, euh, et je devais prendre euh, l'avion. Et je n'avais pas fait gaffe que mon test PCR devait être euh, 48 heures à l'arrivée. Et, euh, et du coup, ça ne matchait pas à, je crois, une heure près ou quelque chose comme ça. Donc, ils ne m'ont pas laissé rentrer dans l'avion. hyper compliqué. Et ils m'ont rebooké sur un avion. C'était 72 heures au départ, avec le même test. Enfin, C'est quand même assez euh, absurde. Mais bon, bref. Donc, j'ai dû passer une nuit. Euh, J'étais à, je sais plus dans quel aéroport perdu. Euh. Et, euh, et du coup, je prends un hôtel pas très loin. J'arrive à l'hôtel, il n'y a personne dans l'hôtel. Il y a juste un mec à l'accueil en bas. Il fait, fait noir partout dans les couloirs et tout ça. C'est un peu bizarre. Pourtant, j'avais pris un hôtel qui avait l'air plutôt bien. Je monte dans la chambre euh, et là, il y a un moment donné où je commence à voir des sortes de, je sais pas, des sortes de sauterelles volantes, je ne sais, sais pas exactement ce que c'est, qui commence à. Je commence à en voir passer une, deux dans la chambre. Je me dis Qu'est-ce qui se passe J'ouvre le rideau. Et je vois des millions, une nuée de, de ces trucs volants qui sont là. Et je me dis « Ah ouais !» Et en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas bien fermé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrivait à passer. Et ça a commencé à m'envahir. Donc là, je me dis « Ok, je vais aller en bas. » Je vais lui dire « Il y a un petit problème. » J'ouvre le couloir. Dans le couloir, il y en avait plein d'autres. <rire> C'était une invasion, vraiment un film d'horreur. Je descends, le mec, il était paniqué. Il ne savait plus quoi faire, etc. Il m'a donné des vieux trucs pour les tuer. Et du coup, j'ai ouais, passé une nuit un peu en mode euh, film d'horreur, invasion, à se défendre comme ça, en mode pff, et tout, et c'est tout fermé, tout, on était à deux avec ce mec qui gérait l'hôtel. Et euh, ouais, donc, euh, bonne nuit, galère, surtout que j'étais pas content déjà de base, j'avais pas eu mon avion et tout ça, donc j'étais en mode fatigué, j'avais passé des heures à l'aéroport, je suis arrivé de nuit, et là, je me suis fait attaquer par une nuit, toutes de... ces petites anecdotes, euh, ça, c'est en Tanzanie, ça. Voilà, mais enfin, bon, j'en ai... Sure, je, je peux t'en raconter d'autres, hein, mais comme tu veux. <rire> oui, ça, ça J'adore ce genre d'anecdote de, de, parce que enfin, c'est que je vois en fait beaucoup de, beaucoup de mes élèves, beaucoup de mes abonnés qui s'empêchent de voyager parce qu'il y a des peurs, il y a des freins et, euh, et voilà, on s'empêche de faire les choses parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et du coup, euh, j'aime bien avoir ce genre de retour parce qu'on bah, se rend compte que bah, ok, tu as une galère, mais au final, bah, tu n'en es pas mort, tu es là. Non, ouais. Ça te fait un bon souvenir au final, on en rit après coup. Euh, oui. Et à chaque fois, j'aime bien se poser cette question, ouais, mais c'est quoi la pire chose qui puisse t'arriver au final Juste fais l'œuf, fais l'action. Et euh, ouais, ouais. On est plein de ressources au final. Quand on est dans la situation, euh, on a moins peur que ce qu'on imagine. Et c'est ce que tu disais tout, la... tout à l'heure, la peur d'avoir peur. C'est ça qui nous va... Ça, ça passe en fait. Tu as toujours un moment inconfortable. Il y a beaucoup de challenges où je vais dans des, dans des inconforts assez, euh, assez poussés. Euh, sur le moment, ce n'est pas agréable, mais tu tiens un peu à l'adrénaline. Tu es dans un challenge, tu sais pourquoi tu le fais et, euh, et quand tu sors, en fait, euh, dès le moment où tu sors, tu retrouves, tu prends une bonne douche, tu vas te coucher et tu commences déjà à repenser à tout ce que tu as vécu. Tu dis, ouais, c'était incroyable. Deux jours après, tu as déjà oublié tous les moments difficiles, etc. Tu te focalises que sur les, les choses positives. Et, et, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je me mets dans un challenge en mode, ok, ça va être compliqué, ça va être dur. Je sais, que ça va, je sais que ça va être derrière moi, tu vois, à un moment donné. Je sais que je vais, je vais, je vais laisser passer ça et à la fin, j'aurai les images. Et... J'aurai ma vidéo qui, qui me rappellera ces moments de galère et je raconterai des histoires, des anecdotes, ça me fera marrer, comme ce petit truc là en Tanzanie. Mais bon, c'est le premier qui truc qui m'est venu, mais en fait j'en ai vraiment plein, plein, plein, des grosses galères. Mais, euh, mais c'est ouais, jamais violent, je ne suis jamais mort, voilà, je ne suis jamais vraiment blessé. Au pire du pire, je vais toujours revenir en France, j'aurai toujours un toit à manger. Voilà quoi, on peut relativiser les risques à fond. La plupart des gens sont allergiques aux risques parce qu'on a été surprotégés quand on était enfant. Et euh, alors qu'en fait la vie est risquée de base quoi enfin, tout ce qu'on fait est risqué euh, je me te dire à quel point c'est risqué c'est qu'on n'en sortira pas vivant donc, euh, <rire> donc, euh, donc tout est risqué mais euh, mais c'est juste le, le rapport au risque qu'il faut changer je pense mmh. ouais, et c'est ça et quand tu fais ce genre de challenge tu te sens tellement vivant c'est ah ouais, carrément tu vis une vie large plus qu'une vie longue. Enfin, moi, c'est un peu cette idée d'avoir la vie la plus large possible, tu vois, mmh. dans laquelle je, je kiffe chaque jour, où, où je me sens pas enfermé, où je, je prends mes décisions pour moi, je travaille pour mes rêves, pas ceux des autres. Et, mmh. et, et, euh, et voilà. Après, c'est facile à dire, parce que j'ai très peu de contraintes, j'ai pas d'enfants. vois, j'ai plus d'appart, n'ai pas de voiture, j'ai très peu d'objets avec moi. Euh, voilà. Mais, mais je me suis construit aussi cette vie et, et les contraintes, on les choisit. Quoi. Mmh, c'est ce que j'allais dire, c'est facile pour toi, entre guillemets, parce que tu as fait des choix et tout part d'une décision. Exactement. On choisit ses contraintes, hein, la plupart. Sauf peut-être quelques maladies euh, ouais. qui peuvent nous tomber dessus, malheureusement. Euh, ou, euh, ou parfois des galères un peu familiales, on peut dire ce genre de choses. Mais, mais la plupart des contraintes, on se les, on se les impose. Mmh. Par nos choix. Tellement, mmh, mmh. Tellement d'accord. Mmh. Vivons la vie à fond, quoi. La vie est trop courte. On ne sait pas quand elle va durer, quoi. Enfin, la punchline, tu n'a pas prévu, ça. Carrément, oui. J'avais fait un post LinkedIn la dernière fois que qui commençait par la vie est trop courte pour se faire emmerder par, et j'avais fait une liste longue comme ça. C'est <rire> ouais. Trop bien. Et euh, je voulais revenir un petit peu sur la partie apprentissage. Euh, Est-ce que tu yes. peux partager un petit peu, justement, ta, vie de... ta... ta vision de l'apprentissage où on disait tout à l'heure... ben à l'école, je ne sais plus si c'était pendant euh, pendant la vidéo ou juste avant, mais on se disait euh, que bah, apprendre à apprendre, on l'a pas justement appris à l'école, gavé ouais. comme, comme des oies, et au final, l'objectif c'était juste de passer des examens. Et au final, bah, on n'a pas euh, retenu euh, le, le principal, qui est d'avoir de, de l'autonomie en fait dans ce qu'on apprend. Mm. Euh, c'est quoi, c'est quoi toi ta, ta vision euh, Ouais, en fait, moi je me suis. Il y a une phrase de Bruce Lee que j'aime beaucoup, qui, qui est basée sur sa philosophie, qui est le Kune Kundo qui a été transposé en art martial, qui euh, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, et ajoute ce qui t'est propre. Et je pense que dans l'apprentissage, c'est ça, parce que peu importe les frameworks, à un moment donné, il faut que tu trouves ton propre système qui, qui te correspond. Alors, tu peux t'inspirer de plein de choses, euh, mais, mais ça passe vraiment par l'expérimentation. C'est toujours un peu de théorie, mais c'est pareil, quand tu apprends à nager, tu ne fais pas un cours sur la mécanique des fluides, en fait, tu vas dans l'eau et tu nages. Donc, pour moi, c'est ça, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup testé de méthodes différentes, j'ai beaucoup testé de frameworks, je me suis créé le mien tu vois j'ai par exemple pas mal étudié Tim ferris comment est-ce que lui avait euh, exploré un peu ces différentes euh, ces différentes compétences tu vois pour apprendre très très vite j'ai regardé ces différents frameworks puis je me suis créé le mien qui s'appelle c'est démodé ça c'est un peu le celui le, le plus générique on va dire mais je, je l'adapte à chaque challenge euh, c'est mon framework générique pour aborder chaque langue enfin chaque défi donc, euh, c'est CD majuscule, un petit M de liaison, et OD, et c'est un petit clin d'œil sur le fait que les méthodes traditionnelles sont démodées. Et le premier C, c'est pour cibler. Euh, L'idée, c'est d'avoir un objectif très précis, mesurable, etc. Euh, le, deuxième, le, le, le premier D, c'est déconstruire. Ensuite, le O, c'est pour orchestrer. Et le dernier D, c'est documenter. C'est quelque chose qui m'est très propre, typiquement. C'est comme ça que moi, j'apprends. C'est identitaire chez moi de tout documenter. Euh, là, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai appris à faire des, des arbres droits sur un seul bras. C'est ridiculement difficile comme, euh, comme chose à apprendre. Euh, ça ne me demandait plus d'un an d'entraînement tous les jours, etc., avec beaucoup de discipline. Euh, ben voilà, ben, J'avais ciblé tu vois, le fait de tenir cinq secondes sur un seul bras. Mais avant d'être capable de faire ça, j'ai décomposé en 20 milestones différents. C'est le déconstruire. Donc euh, Avant de faire ça, ben, il voilà, faut que je fasse par tout ça. Donc 20 euh, sous-objectifs hyper spécifique, l'un des objectifs c'est de bah, okay, tenir une minute déjà en handstand, tu vois, objectif numéro 10, être capable de tenir 15 secondes sur un bras et un doigt, tu vois, etc. Et petit à petit, aller de plus en plus loin. Et pour chaque euh, sous-objectif, j'orchestrais tout, c'est-à-dire que je savais exactement ce, qui, ce que je devais faire, j'avais mon programme d'entraînement, les, les temps de pause, les timings, le nombre de sets, le nombre de répétitions... Et ensuite, je documentais après chaque séance. J'arrivais, je notais comment s'est passée la séance, que j'ai eu des difficultés ou pas. Je filmais mes entraînements. Comme ça, je pouvais regarder mes vidéos, savoir ce qui, ce, qui, ce qui allait bien, ce qui allait pas. Et ce qui devait prendre deux, trois, quatre ans pour un gros débutant, ne m'a pris qu'un an euh, euh, pour apprendre ce truc qu'on enfin, m'a dit. C'est n'importe quoi, quel point c'est dur de tenir un équilibre sur un bras. <rire> J'avais vraiment sous-estimé le challenge. Mais du coup, voilà, c'est un peu pour donner un exemple un peu récent, parce que je viens de terminer. Euh, c'est un peu avec ce framework que, que je l'aborde et par exemple pareil pour les langues ça, ça marche très bien tu vois. cibler ça peut être quel est ton objectif pourquoi est-ce que tu vas apprendre une langue est-ce que tu veux faire un tête tête dans cette langue ou est-ce que tu veux juste pouvoir parler au quotidien euh, plutôt que d'apprendre des grandes listes de vocabulaire qui veulent tout et rien dire bah, regarde par exemple voilà, la manière dont tu vas cibler ou tu vas orchestrer bah, c'est quoi les, les 300 mots les plus utilisés qui va te permettre de lire 90% de ce qui est écrit sur internet par exemple en anglais donc, on fait, commence à faire un peu cette, cette, cette liste de, de ces 300 mots et dis-toi bah, « ok, je vais plutôt apprendre ça en, en priorité ». Puis après, euh, plutôt que d'apprendre bêtement tous les temps, toutes les conjugaisons, etc., c'est plutôt de déconstruire la grammaire, c'est de comprendre comment euh, la langue est organisée, comment, euh, comment elle est construite, c'est quoi la philosophie derrière, pour ensuite te dire « ok, euh, je vais apprendre deux, trois trucs simples, une tournure au présent, une tournure au passé, une tournure au futur, et puis tu peux déjà arriver à communiquer très simplement ». Et, euh, donc voilà. et puis après, pareil, pour apprendre les mots de vocabulaire, tout te faire des listes euh, à la con, euh, en mode euh, « je vais réciter euh, et je vais réviser », alors qu'en fait, on n'apprend pas en révisant, on apprend en, en faisant l'effort de mémorisation. C'est quand tu crées de la tension, de la frustration que tu mémorises. C'est pour ça que tu as le concept des flashcards, par exemple, qui est hyper puissant. Mais pareil, dans les flashcards, les gens ne savent pas faire des flashcards. C'est-à-dire que les gens écrivent le mot dans une langue et puis ils écrivent le, le mot dans l'autre langue de l'autre côté. Ce qui n'est pas la meilleure manière de faire une flashcard parce que tu penses dans la langue que tu parles, et plutôt que de penser en français et d'essayer de parler en anglais, c'est de penser en anglais. Et donc, pour penser en anglais, faut, tu penses à travers les images parce que 80% de nos sens sont basés sur nos yeux, par exemple. Donc, dis-toi plutôt, bah, OK, alors, comment est-ce que j'associe une image à un mot en anglais Donc, ta flashcard, bah, tu tapes le mot en anglais dans Google Images, par exemple, ou le mot en chinois dans Google Images. Tu regardes ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Parce que c'est parce qu'un mot, il y a marqué « fille », que ça peut, ça peut vouloir dire « jeune fille » ou « fille plus âgée » ou tu sais pas, tu vois euh, donc, tu regardes quelle est l'image associée vraiment à ce mot, en regardant les dix premières images, puis tu en choisis une volontairement. C'est toi qui fais cet effort. Tu ne vas pas télécharger une flashcard, tu vois, quelque part. Tu fais cet effort, tu prends l'image, et là, tu la mets d'un côté de la flashcard, de l'autre côté, tu mets le mot dans la langue que tu es en train d'apprendre, et quand tu révises, tu vois juste l'image. Et là, tu te dis, OK, le mot qui est derrière, c'est ça, tu vois. Enfin, bref, on pourrait parler de, pendant mille ans de, de techniques de mémorisation, mais voilà comment moi, je m'y prendrais pour, pour apprendre une langue, et surtout comment je m'y prends pour la plupart de mes challenges, quoi bien. Ben, merci tu viens de résumer de manière très synthétique euh, la manière d'apprendre une langue c'est top <rire> <rire> parfait. Mais ouais mais c'est totalement ça la pratique euh, la, les, les techniques de mémorisation et, et du coup moi il y a donc ça c'est la méthode. Ici si on regarde du côté euh, tout à l'heure on parlait un peu de la peur pour les personnes par exemple qui ont peur de pratiquer parce que c'est parce ouais. que pratiquer que tu vas mieux mémoriser tu es en phase active de l'apprentissage qu'est-ce que tu peux te donner comme conseil? Parce que souvent, derrière la, la peur de se lancer, enfin, devant la peur de se lancer, tu as la procrastination. Moi, je le vois comme ça. Tu procrastines parce qu'il y a un truc qui soit n'est pas clair, euh, soit tu as la peur qui est là. Et tu l'as très bien dit, quand tu donnes tout ton plan, tout ton plan sur, sur l'année est défini avec les étapes intermédiaires. Si c'est flou, ça t'empêche d'avancer. Euh, donc Du coup, qu'est-ce que ça serait ton conseil pour euh, contrôler cette, cette peur euh, en fait, il ouais, y a les peurs de se lancer, il y en a plusieurs. Tu vois, tu as, as la peur de, de manquer d'argent, la peur de manquer de compétences, la peur de manquer de, de euh, la peur de te planter, tu as la peur du jugement des autres, etc. Je pense que sur les langues, plus spécifiquement, on est beaucoup sur la peur du jugement des autres quand même, mm -hmm. euh, plus que la peur de se planter. Ouais, Peut-être un peu la peur de se planter aussi, un peu la peur de manquer de compétences. Moi, je ne serais pas capable d'apprendre, etc. Euh, donc, pour chacune, il y, y a plein de manières de travailler dessus. Euh, euh, Déjà, l'idée de, comme on disait tout à l'heure, de ne pas chercher à sortir de sa zone de confort, l'élargir. Si par exemple, au début, bah, tu n'es pas à l'aise à, à l'idée de parler, bah, mets-toi devant ton miroir tout seul. Tu peux te commencer par te parler à toi-même. tu vois. Puis quand tu es à l'aise, tu peux parler avec ton coach. Puis quand tu es à l'aise, tu peux commencer à parler avec un ami. Puis quand tu es à l'aise, tu peux aller parler à un inconnu. Et petit à petit, comme ça, élargir ta zone de confort. Euh, en fait, Ça dépend vraiment des, des, des cas, mais, mais de toute façon, toute peur, le bon réflexe, c'est d'essayer de la rationaliser de se dire, euh, pourquoi est-ce que j'ai peur Qu'est-ce qui m'en empêche Qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas Et souvent, en fait, euh, on fait une montagne de ce que pensent les autres, et, et alors que les gens s'en foutent, en fait, la plupart du temps, euh, encore plus quand tu es un créateur de contenu, euh, où tu penses que voilà, tu as un mauvais commentaire et tu penses que tout le monde te déteste, alors qu'à côté, tu vas recevoir 100 commentaires positifs. quoi Donc, euh, donc ouais, le jugement des autres, c'est enfin, terrible. Parce que de, de base, il est là, il est présent, et on ne pourra pas s'en se, émanciper dans le sens où euh, c'est codé dans notre génétique quoi. nous on est des, des, des êtres sociaux donc, euh, avant si tu reviens dans le passé euh, on vivait en tribu et quand tu n'étais plus dans la tribu tu étais exclu, Donc, tu étais seul dans la nature et l'homo sapiens est nul pour survivre dans la nature à part Mycorn mais euh, du coup être exclu de la tribu voulait dire la mort en fait. donc c'est pour ça qu'on fait autant attention à ce que pensent les autres de nous parce qu'on ne veut pas être exclu de la tribu parce qu'on ne veut pas mourir et ça c'est la plus grande peur, c'est la peur de la mort c'est un peu celle qui, qui domine toutes les autres et, euh, et donc, on ne pourra pas vraiment s'affranchir de ce jugement des autres, mais on peut se dire, OK, euh, qui est-ce que j'ai envie d'impressionner C'est la beauté d'aujourd'hui, c'est qu'on peut choisir notre tribu. S'il y a des gens qui, qui sont perplexes vis-à-vis -vis de nous, qui nous jugent, qui nous critiquent, qui, qui, qui essaient de nous rabaisser, qui, sont, qui ont toujours des commentaires négatifs sur ce qu'on fait, ce ne sont pas des gens que tu as envie d'impressionner. L'avantage, c'est qu'en fait, tu peux juste les dégager, changer de tribu et, et essayer d'impressionner les gens qui, qui toi, t'intéressent, qui t'inspirent. Et, euh, et donc, tu peux changer de ton cercle et tu peux choisir la tribu qui fait que tu te sentiras plus à l'aise. voilà, C'est une des manières de répondre au jugement des autres. Il y en a plein d'autres, en fait. Ça, ça dépend vraiment des cas. Mais, mmh. mais euh, voilà, pour épiloguer un peu sur ce sujet. <rire> c'est bien résumé parce qu'effectivement, la peur numéro une de l'être humain, c'est la peur du jugement. Ça, c'est fou. Hein. Euh, et, et effectivement, le fait de découper par petites étapes, c'est exa exactement ce qu'on enseigne aussi avec. Euh, Auprès de nos élèves dans le marathon d'anglais, dans le programme de coaching, c'est d'y aller étape par étape, étape de, enfin, le, comment, la technique des petits pas. Pour bah, ouais. commencer à prendre confiance, peu à peu, se rendre compte bah, finalement prouver à son cerveau qu'on n'est pas mort, donc on peut continuer. Et c'est ça, comme tu dis, ça revient à l'ancrage transgénérationnel euh, des, de cet ancrage euh, qui date de, de, de, de, voilà, de, de très très très loin. Oui, clairement. Mais tu vois, même pour mes 100 challenges, 100 enfin c'est terrifiant. Moi, quand je repense à me dire, je vais faire 100 challenges à travers le monde, je me dis, mais c'est impossible, c'est beaucoup trop long. Mais en fait, je me suis juste donné, un... je le vois comme un cap et après, je le décompose, en... c'est comme un grand escalier de 100 marches. En fait, marche par marche, ben, je vais aller, ok, je vais voyager là, je vais aller faire ce truc-là, puis je vais faire une vidéo YouTube, puis je vais écrire une newsletter, puis je vais documenter sur les réseaux sociaux, puis je vais passer à la marche d'après, tu vois. Et petit à petit, en fait, je deviens de plus en plus à l'aise et... Et euh, et, et ouais, mais j'avais mais peur au début mais c'était une bonne peur tu vois, comme on, mais voilà, ça, ça relie un peu les différents sujets euh, qu'on a évoqués plus tôt trop bien, mais écoute c'était euh, vraiment passionnant cet échange merci Uli, je crois qu'on pourrait parler encore pendant des heures <rire> avec plaisir voilà, je pense qu'on a bien synthétisé euh, l'apprentissage, les voyages, le développement personnel enfin, voilà, on a mis les plein de choses euh... Euh, à la fois dans, dans ce sujet et c'était vraiment un plaisir. Merci. Je pense que ça va vraiment plaire à la communauté. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette euh, de cet échange. Si vous avez aimé ce nouveau euh, format de, de vidéo, le portrait du mois, le portrait inspirant du mois, cool. et euh, surtout Ulysse, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer à te suivre dans tes challenges bah c'est facile, c'est mon nom donc euh, Ulysse Lubin et partout sur YouTube, euh, Instagram, LinkedIn, la newsletter, TikTok, ce que vous voulez. Okay. Voilà. C'est sur la newsletter où je partage le plus de choses, enfin le plus de choses intimes et Instagram vraiment au quotidien. Quoi, où je documente, voilà, je fais plein de petites vidéos de mes voyages, de mes galères, etc. Trop bien. Bah, écoute, un grand grand merci et pour euh, le mot de la fin, ce que tu peux nous dire du coup là, c'est quoi euh, ton prochain ton prochain challenge ou est-ce que ça reste secret Non, mais c'est ce que je te disais, c'est le la traversée du Sahara avec une caravane de bédouins en Mauritanie. Là, je parle dans pas longtemps. Et donc, ouais, on, va, on va dormir à la belle étoile. On aura les, les dromadaires avec nous qui, qui porteront les sacs. Nous, on marchera à côté. Et ça va être une, une longue traversée à la belle étoile euh, et dans les dunes. Et ça, ça promet. Ça va être chouette. Trop bien. Je suis allée dans le désert il n'y a pas si longtemps et oui, c'est une belle expérience. Ouais, trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Elise, C'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Salut. <musique>